Oh. Polo, parlez-nous de ce magnifique projet euh, avec la facelle prototype. Alors, c'est un projet qui est sur euh, de longues années déjà de recherche. Hein. Euh, passionné par la marque et, et restaurateur de cette marque euh, en, en particulier, je, je suis toujours en quête de nouveautés euh, afin de pouvoir euh, euh, augmenter mon adrénaline ce, tous les jours. Euh, avec des challenges que je me mets en permanence. Ça c'est une sacrée nouveauté parce qu'en en fait elle n'a jamais vraiment existé non. sinon dans les plans et dans l'esprit de ces concepteurs. Tout à fait, alors euh, la majorité des gens qui sont passionnés par cette marque on plus ou moins entendu parler. Certains sont un peu plus cultivés sur l'histoire et connaissent un peu l'historique de ce projet. Euh, quelque chose que j'ai voulu moi-même euh, essayer de comprendre et, et surtout euh, identifier pourquoi ça s'est arrêté et qui a pu éventuellement garder quelques traces de cette histoire. Euh, et au fur et à mesure des années qui ont passé j'ai recherché, j'ai recherché, j'ai trouvé une personne qui avait les plans euh, de toute la partie euh, euh, ingénierie, châssis et, et, et sous bassement, euh, train avant, train arrière, enfin tout, tout ce qui permettait de mettre une voiture sur quatre roues. Le moteur a été retrouvé Le moteur a été retrouvé, euh, je l'ai réservé, il n'est pas encore tout à fait, euh, euh, je veux dire, il y a toute la logistique à mettre en place, il est aux états unis euh, c'est un hémisphérique 426 de 1963, fin 63, c'est-à-dire qui correspond aux années, euh, pour pouvoir l'assembler sur le véhicule, je ne voulais surtout pas mettre un hémisphérique, euh, un 426 euh, de 1967 par exemple, qui était beaucoup plus simple à trouver. Je voulais absolument que le moteur, le bloc de fonderie soit identifié dans la bonne année. Euh, J'ai la boîte Colotti également, 5 rapports, qui est aux, euh, en Italie, qui va également arriver sur Palette là, euh, prochainement. Euh, voilà, nous allons reconstruire une voiture euh, avec les critères de l'époque. L'année du projet initial euh, Les plans sont datés de 1963. Euh, même certains fin 63. C'est une voiture qui ne pouvait pas courir en 64. Euh, euh, on a sur les écritures du livre Facial Vega euh, où ils envisageaient potentiellement de courir avec cette voiture en 64 mais euh, avec des plans de conception euh, fin 63 euh, en peu de mois c'était pas, pas réaliste picture. exactement, c'était pas réaliste du tout je pars dans l'idée que la voiture, si elle aurait pu être prête elle aurait été prête en 65 mais non pas en 64 voilà. le châssis tubulaire est-ce qu'il est potentiellement compétitif par rapport à ce qui se faisait à l'époque avec les GT40 par exemple Alors, c'est un châssis aujourd'hui qui n'a pas encore été mis à l'épreuve, euh, mais qui a été conçu, et ça c'est la règle d'or de, de la base de ce projet, c'est-à-dire jusqu'à la, jusqu la terminaison du projet. Il a été fait selon les plans que toute l'équipe euh, chez Facel euh, ont élaboré est-ce qu'il sera euh, réellement au top L'avenir nous le dira quand on pourra commencer à faire les essais mais j'ai voulu surtout et je veux que ce projet se termine uniquement avec des pièces usinées selon les plans euh, que le châssis soit fait selon les plans que la voiture soit terminée avec des pièces bien spécifiques face à facelles d'époque euh, pour donner beaucoup plus de crédibilité au projet et à la marque surtout en... L'objectif c'est qu'elle soit sur ses roues à quelle époque Dans deux, ans. Époque dans deux, deux ans. ans. Voilà. l'idéal, ce serait effectivement qu'on qu fête le, le, les 60 ans à, à, à, en, la, en la présentant au Mans. Euh, voilà. Elle sera forcément, euh, euh, du moins, elle sera peut-être pas forcément euh, sur les pistes, hein, concurrente avec d'autres marques, mais euh, au moins présentée euh, au en Mans. Statique, euh, ouais, au ouais, moins. Tout, tout à fait, présentée au Mans dans deux ans. Ouais. D'accord. Bah, C'est un bel objectif, un beau projet, Et... Il faut beaucoup d'audace, euh, à l'époque comme aujourd'hui, pour euh, se lancer dans une telle initiative. Bravo, merci. Merci beaucoup.